d d d d Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture, donc ça sera pas du Yu-Gi-Oh Ça sera sur du Dragon Ball Super Voilà, parce que je... comme Kurama fait du Dragon Ball Super et que je veux continuer à... Enfin, à tester mes connaissances sur euh, la stratégie voilà donc on, va, on a deux choses on a donc un gros paquet de cartes comme ça donc j'ai essayé de faire vite ah j'ai oublié qu'il y avait une carte en plus oh sans beaucoup puissance de terminer ah bah ben oui ça c'est ça c'est de la carte ça ça c'est de la carte Donc et après on aura, je sais pas si vous le voyez bien, donc je vais l'ouvrir. ah, apparemment ça s'ouvre comme ça, voilà. Avec un deck de démarrage. Deck de démarrage, Dragon Ball Super Game. Contient 5 cartes inédites, édition limi limitée, deck de démarrage. Donc, euh, franchement. Franchement, j'ai mal. Comme, comme euh, m'a dit Kurama tout à au téléphone, j'ai mal. Donc, on y va pour la première carte. Si on veut puissance et déterminée. Qui est super belle. Sangoku, guerrier, poids plume. x2. x3, même. Renouveau de justice. Oh là là. Oh là là. Sangoku, super scène bleue. Oh là là, donc, c'est une carte leader, si je me trompe pas. Donc, les cartes leaders dans ce jeu-là, elles ont deux faces. Sangoku, super, c'est une 3 évolutions croissante Et c'est une carte leader encore. Donc, tac. Et tac. Oh Bou à valeur de yeux Kibito subalterne Kaioshin. Sangoku Genkinama ultime. Oh là là là là là, là. Je, sais pas ce que je vais en faire hein. Provocation de Piccolo Tout puissant, révélation et confiance Après on a Oups Et Oups bon caché Vegeta reconnaissance à contre -cœur. Le présentateur et arbitre vétéran bien sûr En carte leader Dabra du Obscur. Voilà. Donc après, on a... On oh a Comme m'a dit là une fois Tu ressembles à Bou à là là là là là là là là là là là là un deck ben là là là là là là fais moi un deck boubou voilà donc j'ai boubou Bou comme ça et là la ré ré ré ré Babili initiateur de résurrection x3, Bou de mal incontrôlable x3, Bou à valeur de Dieu x4, donc ça fait 5, avec celle que j'avais déjà, Bagarre de Monsieur Bou Voix 4 Bibidi le père du sorcier Voix 4 Kaioshin du nord défiant Bou Kaioshin du sud défiant Bou Voix 4 On a encore un Kaioshin du nord défiant Bou voilà Mystère Satan, le fofaron X3. Le Sangoku S, S, G, S, S, la arme débordante. X2. Kaioshin de l'ouest de Fiambu X2. Attaque totale de Sangoku X4. Sangoku prêt à se battre. Alors, deux secondes, hop. Keoshin de l'ouest défiant Bou. Donc, vous l'aviez déjà vu, mais je vous la remonte. Cookie du souvenir. Cookie, tu deviendras. Ah ouais. La pire absorption de l'histoire. x2. Bou. La prémisse de l'horreur. x 3. Shin de l'Est, défenseur intraitable. x 3. Provocation de Piccolo. Encore fois 2. Kayoshine, combat des Kayoshines. x 2. Kayoshine de l'Ouest, le veilleur dimension magique Kibidoshin pouvoir fusionner caillou sud du sud le veilleur x3 voilà donc tout ça ça fait euh... comme m'a dit euh, Kwama, ça fait bien mal ouais ouais ouais j'ai bien mal je vais me venger ouais. dès que je peux j me, je me venger ça y a pas de problème donc ça on va le mettre où il y a tellement de places qui, qui sont prises on va le mettre là Là ah, et enfin donc bien sûr on va ouvrir le deck de démarrage Comme ça Ah apparemment c'est plus complexe d'ouvrir les decks de démarrage Dragon Ball Super que... Alors comme dans tout, dans tout deck de démarrage, et je pense que c'est la même chose et tout. On a un tapis en plastique. Donc j'ignore totalement les règles, hein. je vais lire les règles après. Donc voilà, un tapis en plastique. c'est le manuel des règles, donc ça c'est ce que je vais garder pour pour ma on va voir, hein? voilà. Et ça donc c'est le deck, le deck de démarrage. Vous pouvez pas le voir parce qu'il y a trop de soleil. Et oui, c'est bien ça, vous avez... il y a trop de soleil. Ah. Donc voilà, il y a trop de soleil chez moi, donc. Et après ça, je... après cette ouverture, je re vous referai une petite vidéo comme ça, où je fais une mise à jour des points de Yu-Gi-Oh Ne vous inquiétez pas, le Dragon Ball Super ne remplacera pas Yu-Gi-Oh C'est juste... Euh... Voilà, j'ai juste voulu me... Ah, euh, quand ça veut pas... Ça veut pas, hein J'arrive pas à l'ouvrir Ah Alors je vais faire une petite pause... Et je vous reprends dès que j'arrive à l'ouvrir. Et voilà, après 5 bonnes minutes, oui 5 bonnes minutes, hein, j'ai réussi à enfin ouvrir ce petit paquet. Ah là là là là, qu'est-ce que c'était long. Donc... Bon, on va attaquer par euh... par euh... par tout ça, hein, voilà. Donc on y va pour Sangoku SSGS, le Trancheur d'âme, en carte leader. Parce qu'il y a le Trancheur d'âme. Et après, derrière, il y a Sangoku, puissance divine. Super Saiyan. Après, le Prince Vegeta. En x2, dont une en rare. Hein, si on peut appeler ça comme ça. x4, Sangoku. Sangoku, ruée divine. Sangoku, super Saiyan 3. Son Goku, rafale de boule de spirituel. Son Goku, enjoué. x4. Gohan, le frappeur redoutable. Sangoten. x3. Assaut de Vegeta, x3. Trunks x3. Appa divin de Bulma x4, voilà. Accroissement d'énergie de virus x2. Oui, assistant en repos x4. Provocation de Piccolo x4. Caillot du Nord, gardien x4 moment cas présence réconfortable tente x2 contrainte de oui x4 et c'est fini pour le moment voilà donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire et euh, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos c'est à team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 Yu-Gi-Oh! GX Nouvelle Génération